Un groupe de nombres cachés dans le grand carré 1 3 5 7 8. Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre caché dans le grand carré, 3. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne.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 Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre caché dans le grand carré, 2. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 5.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 Nombre caché dans la colonne 1 Nombre caché dans le grand carré 6 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché dans la colonne 3 Nombre caché dans le grand carré 7 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 1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 Nombre caché et unique dans la ligne 5 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 2 Nombre isolé et nu